Pour la création d'une question Récit avec démarche, il suffit de sélectionner le type de question. Et pour y aller le plus simplement possible, vous allez voir en haut à droite, Créer un exemple. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, un exemple très simple sera déjà fait et vous verrez que les champs sont déjà complétés. Par exemple, le type de la question est là. On demande ici de calculer A et B. Vous voyez qu'ils sont entre accolades. Dans euh, la partie 1, vous avez les points, un point. Vous avez la réponse qui est le calcul, c'est-à-dire A plus B. Les variables sont déjà là, mais ils ont été créés à l'aide d'une table de valeurs. Donc, vous auriez pu ajouter des lignes et compléter, ajouter plus d'éléments. Donc, elles apparaissent automatiquement dans les champs variables. Et vous pourriez décrire ici la démarche pour le correcteur. Il suffit par la suite d'enregistrer les modifications. Retournez au bas de la page et vous pourrez avoir un aperçu. Donc, cliquez sur « Aperçu » et on a l'exemple qui est là, tel que l'élève pourrait le voir. Donc, vous pouvez remplir les réponses, envoyer « Terminer », ça vous donne une idée. Vous pouvez recommencer et vous verrez dans la question « Le nouveau jeu de variables ».